Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un cocon de chenille processionnaire. Je l'ai détaché de l'arbre, je vais l'ouvrir et vous montrer ça. Donc voilà le cocon. Il ah, y a quelques cheminées dessus. Bon, bien entendu, hein, il faut des lunettes de protection. Hein, on ne sait jamais. Très très important. Allez, je vous montre la découpe. C'est parti Voilà, le nid est découpé, je vais vous montrer l'intérieur, et vous voyez, toutes les chenilles qu'il y a. Alors, il faut savoir qu'un cocon comme ça, ben, l'eau ne traverse pas, donc on a beau mettre de l'insecticide sur le cocon, euh, tant qu'on ne l'ouvre pas, on ne pourra pas le traiter, donc le mieux, c'est vraiment de brûler tout ça c'est très très important sinon bah, il faut installer un écopiège en bas de l'arbre donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne sur facebook sur Instagram et je vous dis à très bientôt les DD. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne et Cette vidéo vous a plu Vous voulez devenir un petit DD Cliquez sur le petit icône à gauche du téléphone. Et surtout, n'oubliez pas, les nuisibles ils sont partout, mais il y a toujours une solution pour les détruire. DD Frelon.